sens le fond de mon cœur, Yahweh, tu connais tous mes faits et gestes, je me sens libre de tout te dire, car tu es mon Adonai, tu connais tous mes faits et gestes Je me sens libre de tout te dire Car tu es mon elle Moi, je me tiens devant celui Je me tiens Je me tiens devant celui qui connaît Le fond de mon cœur C'est toi papa Fais de moi ce disciple qui rejouera ton cœur par cette vie d'obéissance, Seigneur. Tu connais, Seigneur, la folie qui est attachée à mon cœur. Aide-moi à vaincre, Seigneur. Tu as demandé à Pierre s'il t'aimait. Il t'a dit, Seigneur, tu sais toutes choses Rien en moi ne peut être.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 Tu es mort Mon haine. Alléluia. Je me tiens devant celui qui connaît le fond de mon âme. Oh Joshua donne-moi la forme que tu veux. Car tu Seigneur, je suis là devant le potier, oh, le potier qui me forme, qui me façonne à son image. Oh Yoshua, donne-moi la forme que tu veux, car tu es mauvais. Hey Hey, hey, je me tiens devant choix. Alléluia Le fond de mon cœur, tu le connais Rien n'est caché devant toi, oh Joshua Donne-moi la forme que tu veux Car tu es mon elle. Je me tiens je me tiens devant celui qui connaît Le fond de mon cœur Oh yoshua oh, oh. oh donne-moi la forme que tu veux Car tu es mon haine Papa, merci